Ah, T'as couru un peu toi oh ah Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy J'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est une grosse vidéo pour moi Je viens de recevoir mon VTT enduro Vous allez voir, on va faire un petit bike check et on va aller rouler juste après Si vous kiffez le vélo, pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne Youtube, c'est simple Tu cliques là, tu actives la petite cloche C'est parti, nouveau vélo César, ouvre-toi Donc voici la bête, c'est un transition, le modèle c'est le Patrol En 27.5, ouais, je pas pris 29 pouces déjà, je trouve que le 27.5 c'est beaucoup plus joueur, donc c'est des roues Novatec Alors au niveau de la composition du vélo, déjà c'est un cadre en carbone, j'ai pris le cadre en carbone, c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus léger Au niveau des freins, on est sur du SRAM guide, on va dire le milieu de gamme de chez SRAM Mais pour l'avoir essayé hier ça va, ça freine suffisamment fort, il y a certainement mieux mais vous allez voir, ça suffit, faire ce qu'on va faire Au niveau de la transmission, c'est du NX Eagle Donc on est sur un mono plateau à l'avant avec 12 vitesses à l'arrière, ça va nous permettre justement de monter des côtes assez raides malgré le monoplateau. Bien sûr team pédale plate, dis-moi en commentaire si t'es team pédale plate ou team pédale auto. Pour moi forever pédale plate. Donc je continue d'utiliser bien sûr les pédales Crank Grozer ça vous l'avez vu déjà en BMX c'est pareil j'utilise les mêmes. Au niveau suspension on est sur du RockShox en 170 à l'avant et 160 à l'arrière là on va avoir sur un profil assez descendant enduro, assez engagé, on va pouvoir faire des trucs assez sympas. Celle télescopique c'est-à-dire une gâchette ici qui vous permet de monter la selle Et de la descendre assez facilement pour les phases de montée ou de descente je Vous en direz un petit peu plus tout à l'heure, on va aller rider, c'est parti Ça y est, on est arrivé sur le terrain, du coup on va tester les capacités de ce nouveau transition patrol Il y a quelques trucs, on va faire un peu de free ride, on va faire quelques sauts Là il y a une grosse descente qu'on va faire à la fin Donc on va attaquer, faire un premier saut, je là, J'arrive dans le champ, parti ah. Le petit saut à la cool, je pense que j'ai juste un petit peu trop gonflé les suspensions, du coup je suis assez dur, ça amortit moyen. Bon, c'est pas grave, on va continuer avec la ligne là. Je pars du haut, petit truc free ride, tranquille. J'ai des freins, ils sont pas encore rosés donc on va y aller tranquille. Tac-tac, ça doit sauter vers la fin. 14 kg, ça va. Le vélo, 14 kg pour le porter, c'est plutôt cool. Je me rends pas compte là, mais c'est raide. juste un peu plus bas je vais tester maintenant les capacités du vélo à faire du trial on va essayer de monter un gros mur et juste à côté là il y a une espèce de cabane pour enfants on va tester ça par contre le seul truc c'est que j'ai pas normalement là il est possible d'avoir une protection de pédalier et aussi un anti dérailleur. ce que j'ai pas donc faut pas que je me rate sinon je tord déjà le pédalier ce serait pas cool vas-y on se joue en bas du coup là j'ai trouvé ce petit mur il doit faire Allez, hauteur de bassin un petit mètre je pense je vais tester deux techniques le premier est bunny up directement en haut et le deuxième technique vraiment triable, je vais essayer de taper l'avant et d'arriver sur la roue arrière essayer d'analyser un peu la différence vous allez voir c'est différent mais les deux passages normalement ça devrait être cool ça c'était le bunny up petite descente et la deuxième tu vas voir c'est une technique plutôt de moto c'est à dire je vais aller taper l'avant ici servir de la compression de la fourche normalement ça devrait me faire monter euh... En latéral, Hop. ce qui est cool avec cette deuxième technique, c'est comment je peux arriver sur la roue arrière et continuer arrière en mode vraiment trial. Si ça vous plaît, ce genre de tuto, marquez dans les commentaires, je vous en ferai un petit peu plus parce que je ferai des trucs vraiment sympas. Il y a la cabane derrière, elle est énorme, on va essayer ça. Le truc chaud, c'est l'arrête, on va essayer de pas te de chute pédalier et surtout, c'est un élan dans le gravier, c'est juste pas terrible pour moi. Pas enfin, grave, on essaye quand même. C'est merdique, <rire> c'est sacrément merdique Normal, le truc chaud, c'est que là je dois faire bunny up pour sauter par dessus le petit rondin Arriver dans le sable, ça fait un effet vraiment bizarre Et réussir à enchaîner ça, je sais pas trop Je vais essayer d'y aller un peu à l'instant plus vite On va jouer un peu dans le sac à sable On va se refaire un peu le sol là. On va tricher un peu C'est tout mou Allez ça va le faire proche Et voilà Ça c'est bon ça, ça ça me plaît en plus j'ai pas trop abîmé la manivelle ah, un petit triau là, ça va on est pas mal C'est un bon vélo pour le franchissement Et vous voyez le 27.5, ça c'est une utilité En 29 ça serait vraiment trop merdique pour le faire Là on est au top, on part maintenant sur un petit peu d'enduro Il y a un sentier là-haut, on va continuer un peu de freeride, d'enduro tout ça Et si je vous trouve des trucs sympas Je sais pas encore, mais on y va c'est parti du coup, plutôt que de remonter à pied, on va se lancer des petits défis en même temps dans la montée. Le but, ça va être de monter là sans poser les pieds au sol. Je me fais une petite zone. Je descends cette dalle. C'est un espèce de toboggan ultra glissant. Je fais le tour ici. Là, il y a plein d'escaliers, plein d'escaliers. Là, ça continue et ça continuera là-bas. Let's go Oh là là, ça va bien glisser. Oh, oh, oh. yeah. La marche ici. La marche là. Oh. Oh, C'est galère En plus j'ai encore les freins sont rodés Allez Là ça passe Tiens ah. là Ça continue On va à sa droite Ça va T'as couru un peu toi hein Un peu Un <rire> peu ah moi aussi ça m'a bien chauffé, tiens venez voir la belle vue de Grenoble un peu là Ouais pas bien là Grenoble, les montagnes, champs et cette lot, la Bastille, qui connaissent Bon hein, qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés sur Grenoble justement On pourrait se faire une petite rencontre abonné si vous êtes toujours sur Grenoble, c'est à vous de me le dire Allez on continue la montée, après ça sera la descente c'est plus cool quand même Oh, oh ça s'arrête jamais Ouais On continue le défi du coup hein, pas poser le pied au sol encore là dessus Si j'arrive les gars, obligé de mettre un pouce bleu, Obligé. Maximum C'est comme ça qu'on termine la montée. Maintenant, à la cool, on peut baisser la selle. Hop, on part en mode descente et on va se lancer des petits défis dans la descente. Yeah. Attention vélo C'est un VTQ très très chaud. <rire> Merci. Il est très beau. Faites <rire> attention. Là, on est bloqué. Vélo Détiez-vous Merci vous un Merci Un vélo derrière vous Un vélo derrière vous ah <rire> Merci Merci Merci ah, Allez, ça repart Vas-y, yeah. du coup, dans chaque virage, je vais te faire une technique différente. Hop, hop, là. Yes, papa. Ça part en mode free ride. Oh, il est bon, je de partout. On voit rien. Yeah. Deuxième virage, je te le fais en, en scopie. Oh, oh, oh Voilà. Là, je te le fais en mode freeride. C'est yeah, ça. C'est bon ça. La roue de Voilà. J'essaie de faire le plus long stoppie que sur la roue avant la descente. Oh, allez, oh. Petite descente en mode trial. Hop, hop, hop, hop. Ça oh, repart et ça va. C'est pour de la descente. Oh. Je vais appuyer avec l'arbre d'équilibre Et non, j'ai raté Lourd la descente Bon j'espère que ce petit test de mon transition patrol t'a plu Dis moi en commentaire quel vélo je te montre t'as quelle discipline tu fais Peut-être que tu fais pas l'enduro, tu fais de la route, tu fais du BMX. Dis-moi dans les commentaires le vélo que t'as, et surtout quelle ville où tu habites comme ça peut-être qu'on pourra faire une petite session ride ensemble en bike park ou dans ta ville s'il y a des petits sentiers comme ça cool. Moi, je suis preneur maintenant, j'ai envie de rouler à fond. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît un petit peu les vidéos enduro comme ça. On va en refaire maintenant cet été, maintenant que j'ai le vélo, on va pouvoir envoyer. Donc je remercie bien sûr Transition qui m'a bien aidé sur ce coup-là. Je vous dis bah, à lundi 18h et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ok Sinon c'est sur Instagram. Ciao les gars. Ne pas rester sur un échec. Je vais le faire.